Salut à tous les copains et bienvenue sur la chaîne Assassin's Creed Experience, c'est un immense plaisir de vous parler. Aujourd'hui, c'est Val et je ne suis pas tout seul pour faire ce petit débriefing, je suis avec Aurélien. Salut Aurélien, comment tu vas Coucou, hello la confrérie, bah écoute, ça va très bien après ce qui vient de se passer, donc euh, bah, on va discuter un petit peu de tout ça, mais on n'est pas tout seul. Y a Yannick avec nous de la chaîne Share Players. Salut Yannick. Salut les gars, merci beaucoup de l'invitation, ça commence à devenir une habitude hein, tous les ans, je, <rire> je, je vous retrouve pour parler d'Assassin's Creed et euh, ça me fait très plaisir étant donné que euh, j'ai de fort liens d'amitié avec Valentin donc c'est cool. Euh, du coup on va euh, dans cette vidéo faire un petit débriefing euh, à chaud, donner notre avis un petit peu sur, euh, sur Assassin's Creed Valhalla. Bah, là aussi c'est une, une tradition très Assassin's Creed puisque euh, je me demande quel épisode n'a pas été spoilé je crois depuis, euh, depuis Black Flag. Euh, Valhalla on ne savait pas s'il s'appelait Ragnarok Kingdom, c'est le nom Valhalla avait été évoqué donc on savait que ça se passait chez les Vikings et donc euh, pas vraiment de surprise. Ouais, après, bon, ce, que, ce qui est quand même différent par rapport aux autres années, c'est que à chaque fois, Ubi se, fait tout, se faisait toujours niquer sur une photo, une vidéo ou quelque chose, qui officialisait vraiment le truc, et là, jusqu'au bout, même si on s'en doutait vraiment que c'était un secret de polichinelle, on n'avait rien qui prouvait réellement euh, tout ce qui était balancé sur les, sur les réseaux sociaux depuis plusieurs semaines. Moi, j'ai deux avis là-dessus. Moi, je trouve ça excitant parce que, en tant que fan, forcément, on se dit « Ah putain, des infos, c'est cool », du coup, on se met des rêves plein à la tête. Ouais. Mais de, de l'autre côté, c'est vrai qu'on n'a pas l'effet de surprise. Euh, Il y a zéro effet de surprise, quoi. Que certains éditeurs savent très bien garder. Je pense que c'est pas de la faute de Ubisoft, c'est juste qu'il y a des gens qui, euh, qui font chier et qui... et qui niquent tout. Donc, Assassin's Creed Valhalla annoncé à travers un live de 8h. Qu'est-ce que vous en avez pensé de tout ça J'ai pas des mots pour décrire, pour décrire ça. C'est-à-dire qu'à 14h, ça commence. Et en fait, on voit un artiste, on le voit travailler en live sur Photoshop, sur, euh, sur une illustration. Et euh, je me dis, ah, c'est cool. Et puis, j'attendais le moment en fait, où ça passe en time lapse, tu vois, comme euh, n'importe qui de sensé aurait fait. Et en fait, il a passé 8 heures dessus. Il a il dessiné des trucs, il les effaçait. 8 heures. 8 heures. Et je, je, je ne comprends pas qui a eu cette idée absolument diabolique de faire ça. Alors certes, on a parlé du jeu et je pense que c'est ce qu'il voulait. 8 heures là-dessus, je j'ai je, pas les mots en fait pour décrire un, une telle aberration. Euh, bah moi écoute, franchement, oui d'accord c'était long, mais je trouve ça vraiment très original. Ah original, c'est original ouais. J'ai trouvé ça très intéressant par contre de voir le travail d'un artiste en temps réel et de se dire que putain un artwork... Bah tu comprends pourquoi il n'y en a pas non plus des masses euh, pour chaque jeu. Et il aura fallu attendre 8 heures pour avoir un, le, le nom. Je pense sincèrement que ce genre de reveal, on entendra encore parler dans 5 ans, parce que dans 5 ans, on pourra repasser les derniers reveals des AC, et je suis sûr que ce sera un des premiers qui nous reviendra en tête. C'est rien que pour le fait qu'alors que t'es aimé ou pas, que le reveal t'ait fait réagir. Ouais, pour moi le, le meilleur reveal, qui est proportionnellement aussi génial que le jeu pour East, et pour Unity. Moi, <rire> <rire> ouais, moi je suis assez... Euh, C'est vrai que j'ai un peu de vous deux, euh, je trouve ça très original d'avoir fait ça. Au début, dans notre conversation, Aurélien, je pense que tu t'en souviens, j'ai dit, What the fuck, qu'est-ce que c'est que ce ouais. truc Toi, toi, t'as pété un plan au début, t t Alors, pas je, du me tout suis, je, je me suis dit, Non, mais attends, non, mais attendez, on... maintenant, c'est comme ça qu'on qu qu révèle un jeu. Et avec du recul, j'ai trouvé ça assez, assez stylé, assez original, parce que pendant 8 heures, ils te font poireauter. T'as une petite hype, t'as du teasing, en fait. Je crois, je crois ouais. que c'est ça qu'ils ont vraiment bien réussi dans ce, dans ce truc-là, c'est le teasing. Et à la fin, 22 h rendez-vous demain pour le trailer en CGI. Je, je vais être tout à fait honnête, j'ai pas du tout d'affect avec l'univers viking, et je précise, pour les auditeurs qui ne me connaîtraient pas que donc je suis un gros gros fan d'Assassin's Creed je les ai tous fait sauf celui sur PSP parce qu'il faut pas déconner non plus et euh, j'ai adoré euh, Assassin's Creed Odyssey qui pour moi je vais je vais le balancer comme ça pour moi j'ai préféré Assassin's Creed Odyssey à Red Dead Redemption 2 au moins ça évite certains de dire ouais c'est un hater de AC non non pas du tout moi j'adore la licence j'ai plein de produits dérivés et je fais tous les AC day one euh, et je ferai quand même celui à day one malgré mes énormes réticences et j'en parlerai après sur le trailer déjà que les leaks, bon forcément ça te, ça te coupe un effet de surprise mais ça on a l'habitude avec assez je reviendrai plus tard sur pour, pourquoi ça devient de plus en plus une autre licence que celle que j'ai aimée et, et... Et voilà. Bah justement, parlons du, du trailer CJ. Pour moi, c'est un, un trailer absolument merdique, dégueulasse. Je trouvais ça abominable. Franchement, si tu mets pas le logo Assassin's Creed, ça peut être n'importe quel jeu. On dirait presque le trailer pour un jeu mobile, tu sais, comme maintenant t'as des pubs partout. Ouais, passé Assassin's Creed. Là, je me retrouve dans un, dans un espèce de truc ultra barbare, ultra violent, ultra gore, ultra euh, guerrier. Après, oui, c'est impressionnant, mais... C'est pour être le trailer de n'importe quel jeu, de n'importe quel jeu AAA. Il n'y a, y a pas l'identité d'Assassin's Creed. Et en plus, alors là, maintenant on n'a plus l'aigle, on a un corbeau, quoi. Ça c'est une trahison, mais euh, que je peux pas, que je peux pas, que je peux pas accepter. J'ai pas du tout trouvé l'esprit ouais. Assassin's Creed. Ouais. Mais franchement, je te le dis honnêtement, je te rejoins complètement. Moi, j'ai regardé le trailer. Alors, il est très beau, il est très stylé. Euh, voilà, là-dessus, là il n'y a pas de souci. Moi, j'ai ressenti la même chose et euh, ça m'a fait beaucoup penser à, à Odyssey, épisode qui a beaucoup divisé parce qu'on ne contrôle pas un assassin, mais un mercenaire bourrin. Je sais qu'on peut très bien qu'on peut jouer discret dans Odyssée, euh, mais le jeu est quand même très orienté. Euh, Action RPG, ouais. Moi, ce qui m'a fait vraiment peur dans ce trailer, c'est la même chose que vous. C'est que je retrouve pas ce côté assassin, hormis le fait qu'il y ait la lame secrète. Bon, on va pas râler parce qu'il y a la lame secrète. Oui. Non, non, bien sûr. Ouais. C'est déjà ça, quoi. J'ai l'impression de. de... De voir un guerrier viking plutôt qu'un assassin en fait. Après c'est ce qu'on ce qu disait aussi tout à l'heure live, attention on n'est pas non plus à l'abri d'une évolution du personnage au cours de l'histoire. Hein. Après à voir on verra, on verra dans le jeu mais c'est vrai que moi ce qui me fait peur c'est que j'ai plus l'impression de... Après on n'a on, on, on pas encore de gameplay donc finalement pour l'instant on se base que sur un trailer CGI mais euh, c'est très bourrin et euh, en général ce qui est pris dans les trailers tu le retrouves au final dans, dans l'ambiance et dans le la direction du jeu. Quoi. Moi, enfin, si, vous, si vous me permettez, je, je pense que euh, Ubisoft a une licence qui, qui a un nom fort, mais qui co commercialement a connu un déclin parce qu'ils se sont embourbés dans une formule qui a connu son, son pire bas avec, euh, avec Unity. Mais je pense qu'au bout d'un moment, ils ont perdu la main sur comment faire le jeu. Et c'est pour ça qu'ils sont, qu sont passés sur une autre formule. Euh, mais cette formule, elle est de plus en plus... Euh, et c'est le gros problème, je pense, de la licence Assassin's Creed d'aujourd'hui, c'est qu'elle est très éloignée des préceptes de la frérie en fait. Et là euh, bon, comment ils vont intégrer ça au Viking, ça va être à mon avis c'est plus euh, je vois bien le, le truc hein, l'anglais le, le, Alfred Legrand. D'après les informations de Julien Chies, c'est pas forcément un méchant, c'est un personnage plein de contrastes et sous ah, moi il a quand même la gueule du méchant, il y a quand même des croix bien en évidence, donc ça, ça fait vraiment Templiers, donc ils auront peut-être l'excuse de dire, ah eux c'est les méchants, euh, nous c'est les gentils, peut-être que ça sera la première vraie confrontation entre Assassins et Templiers, euh, enfin, même si à mon avis l'appellation assassin arrive avec la, la, la branche de, du Moyen-Orient d'Al-Mualim, parce que il y, y aurait donc une cohérence avec ce qu'on a connu dans l'histoire euh, réelle, mais ça serait peut-être ouais. la, la première ouais, ouais, confrontation entre ceux qu'on ne voit pas tout et fait. les Templiers. Et du coup, à part qui, toi, n'aime pas trop l'asset viking T'en penses quoi, toi, Aurélien, de, de cette époque-là Moi, franchement, après, voilà, j'ai commencé la série viking il y a quelques temps, euh, voilà, pour me faire un avant-goût, parce que voilà, je pressentais le trucs arriver, je me suis dit, bon, faut quand même que je vois la tronche que ça, parce que, voilà, justement, me faire une idée sur ce qui peut nous attendre. Moi, j'adore la série. Elle est extrêmement bien écrite. Franchement, j'adore j'adore l'univers, j'adore le paysage j'adore les personnages, j'adore tout. Et je me dis que si on part sur le même genre de truc, euh, bah, pourquoi pas Pourquoi pas euh, Moi, je suis, je suis très hypé, après, effectivement, à voir comment. On va inclure euh, le côté Assassin dedans. Le, le cadre est là. Maintenant, à, à voir comment tout va se, va se ficeler. Encore une fois, par contre, j'ai confiance parce que bon, c'est quand même Ashraf Ismail qui est aux commandes. Euh, donc qui a ré réalisé notamment Black Flag et o Origins. Et il y a 14 studios UBI qui ont bossé sur le jeu. Je pense que c'est un des plus gros... C'est un, un des plus gros... Un, un de leurs plus gros jeux, vraiment, actuellement. Bah, je pense que c'est leur plus gros jeu, sans vouloir... Euh, euh... Oui, oui, non, non, c'est sûr, sûr, sûr. Euh, ouais, ouais, les informations que j'ai eues, alors parce que j'ai quelques petits contacts dans l'industrie, notamment pour pimper le moteur euh, Anvil, devrait sans surprise euh, être euh, en supérieure version, ti enfin tirer pleinement profit de la X de Xbox Series X. Alors pleinement profit, euh, les Assassin's Creed qui arriveront après je pense seront, euh, seront beaucoup plus beaux parce que euh, ils auront peut-être un moteur qui sera, qui aura été créé spécialement pour ces machines là surtout que euh, Valhalla risque d'être cross-gen comme l'était Black, Black Flag euh, donc, mais on aura quand même, a, a priori, de très très belles choses, notamment en termes d'éclairage avec le Ray Tracing sur Série X, donc... Euh... Mmh. Ouais, c'est vrai que ça me hype, hein, que je suis comme toi, Ray, euh, je suis un fan de la série Vikings, j'adore l'univers, euh, la mythologie, l'ambiance, euh, les décors, euh, les personnages, l'histoire, en fait, tout simplement, de cette période-là, je trouve ça hyper, euh, hyper passionnant. Euh. Vous me donnez envie de m'y mettre, à la série, elle, est, elle est sur ah, Netflix Ah, mais franchement, ouais, elle est sur Netflix, essaye, vraiment... Euh... Pourquoi pas Vu, vu, vu que t'es pas, pas très branché par l'univers viking, essaye justement d'aller jeter un oeil parce que vraiment, moi tu vois, même moi qui. Je trouvais que Valentin il en faisait des caisses avec cette série. <rire> je, je, je lui ai dit un nombre de fois, mais ferme ta gueule, fous-moi la paix là, c'est bon, tu saoules avec ta série. Et en fait, c'est effectivement, quand t'es dedans. Euh, non mais Valentin il a bon goût en série, il a bon goût en série. Je, on, a, on a un peu les mêmes goûts avec Valentin donc euh, je la pense. France. Je pense que ouais, je vais. Je vais y'a que les imbéciles qui changent pas d'avis, En fait, j'avoue quand même au fond de moi, j'ai un petit peu de hype qui monte. Quand même, je je l'avoue. Euh. <rire> plaisir coupable. Alors. Ouais, voilà, ouais, c'est ça. Ouais. Euh, non, non, moi, j'aime beaucoup les environnements froids, tu vois, euh, qu'on va retrouver en Norvège, Danemark. Enfin, après, le souci, c'est qu'on n'a pas vraiment d'informations sur la taille de l'open world pour l'instant. Si, si, si, si. moi, j'ai une information. J'ai une information. Euh, la carte serait plus grande qu'Odyssée. Pas de beaucoup, mais un peu plus un peu plus grande qu'Odyssée. Alors, le jeu se passe au 9e siècle. On joue Evor qui peut être un homme ou une femme, euh, ils ont le, qui aurait le même prénom et plus ou moins la même tête, euh, juste la barbe en moins. Enfin, à moins que ça soit une femme à barbe, je, je m'inscris un peu en faux vis-à-vis -vis de ça Parce que je, je pense qu'après pour le lore Moi tu vois j'ai joué Alexios Et ça me fait chier que le lore ça soit Cassandra tu vois euh, Donc euh, en fait au début du jeu On est en Norvège Et on va devoir se rendre en Angleterre pour l'envahir Donc l'Angleterre ça sera le cœur du jeu La motivation des, des, euh, des héros C'est d'atteindre le Valhalla Donc l'antagoniste principal serait A priori hein, on n'est pas sûr encore de ça Mais le trailer laisse à penser de ça euh, Et puis euh, tu montes pas un trailer pour pas montrer le vilain serait Al Alfred le Grand qui règne sur l'Angleterre euh, et qui arbore quand même des croix qui font penser aux Templiers. À nuancer, ce ne serait pas un personnage ni tout blanc ni tout noir. Euh, Peut-être qu'on pourrait avoir de l'empathie pour lui. La nouveauté, c'est qu'on a un village qui est le du jeu et qui est fondamental. Et en fait, il faudra améliorer son village, le faire prospérer. C'est toujours de là qu'on va partir pour faire du loot. En parlant du loot, il y aura moins de loot. Il sera plus unique, mais plus euh, customisable et plus améliorable. Et il y aura également des assauts de forteresse, un peu comme on pouvait voir dans Black Flag, me semble-t-il. Le drakkar, c'est très important. Ça sera un peu l'équivalent du cheval, justement, dans Breath of the Wild ou dans Red Dead Redemption 2. Et en fait, c'est des, des bateaux qui sont plus petits que les trirèmes euh, qu'on a vus euh, dans les épisodes antiques, par exemple mais qui se déplacent très rapidement pour beaucoup de, de ces raids on partirait en escouade de 8 mais nos coéquipiers euh, ne, ne peuvent être contrôlés que par l'IA, il n'y a pas de coop et les coéquipiers ne peuvent pas mourir ils, ils peuvent être mis temporairement je pense qu'ils ont des joches de vie, ils peuvent être mis temporairement hors jeu mais ils ne peuvent pas mourir et donc il n'y a pas de, de, de coop mais plus de partage, de personnalisation avec une composante RPG qui soit plus accessible alors je ne sais pas ce que, ce que ça va vouloir dire en termes de ça, il y a moins de mers pour une carte donc plus grande qu'Odyssée mais beaucoup de rivières et donc les rivières seraient nécessaires, il serait nécessaire d'avoir un dracar. On aura une exploration plus libre et peut-être qu'on aura la disparition du mode assisté des Assassin's Creed précédents, des deux précédents avec les indicateurs sur la carte, pour euh, qu'on ait vraiment comme dans Red Dead et surtout Breath of the Wild, l'envie d'aller explorer et il y aurait donc un rythme un peu moins euh, dicté. Et ça, ça fait, j'ai l'impression, des années, des années que j'entends ça. Il euh, y aurait trois villes principales, Londres, Winchester et Jorvitch, euh, mais par contre donc c'est des villes qui seraient conséquentes et beaucoup de hameaux en Angleterre. Donc on est en Norvège au début du jeu et je vous l'ai dit, une map plus grande qu'Odyssée. Il y aura aussi des relations avec les autres personnages et euh, on pourra... Euh, ça c'est un peu, sur le papier ça fait un peu mass effect, on pourra améliorer les relations avec certains persos et ça nous donnera des, euh, des, des, des, des conclusions ou des storylines qui peuvent varier un petit peu. Alors attention, euh, on nous avait un peu dit ça aussi pour Odyssée, donc à voir si c'est pas gadget pour des, des quêtes annexes. Pas d'aigle mais un corbeau parce que les, les corbeaux sont liés à la mythologie nordique, à Odin notamment. Combat, retour de la lame secrète, mais on peut avoir deux armes principales, une arme principale à deux mains, une arme et un bouclier, et des arcs et des flèches. Donc ça, on est plus ou moins sur ce qu'on était sur les deux épisodes précédents. Mm -hmm. J'en profite juste pour t'arrêter deux secondes par rapport, à la... par rapport au corbeau. Euh, justement, tu disais tout à l'heure qu'on avait remplacé l'aigle par... Enfin, par le corbeau. Effectivement, moi jusqu'à maintenant, j'étais un peu dégoûté par rapport à ça. Mais il faut savoir un truc, dans le Lord et euh, notamment dans les romans, je ne sais plus lesquels, il euh, y, euh, y a une partie des assassins qui appelle euh, la vision d'aigle euh, la vision d'Odin. Donc, euh, à mon avis, c'est juste qu'en fait, c'est la vision d'aigle, c'est juste qu'elle porte un nom différent en fonction de la géographie de là où tu te trouves, je pense. Ouais, ouais, après, c'est vrai qu'il y avait ce fil rouge de l'aigle. Tous les prénoms euh, de, de, des assassins avaient un lien direct ou indirect avec, euh, avec l'aigle. Euh, donc Arc et Flèche est donc un, mot, un moteur en ville calibré pour la next-gen, euh, deal commercial avec Xbox, et normalement, les, les prochaines vidéos de gameplay devraient arriver, si tout va bien, la semaine prochaine lors d'un event Xbox. Il y a aussi un autre truc qu'on n'a pas dit, euh, justement, je complète au niveau des infos. Euh, alors, on a parlé un petit peu des armes de customisation. Il faut savoir que notre personnage est full customisable aussi. Tu peux changer euh, coiffure, barbe, euh, tatouage, les peintures de guerre. Euh, vraiment, tu peux le full le custom. Vraiment, c'est ton perso. Il n'y a, a pas de souci. Et au niveau des choix, moi, il y a un truc qui m'a interpellé euh, dans le communiqué de presse qu'on a reçu. Et je vais, je vais vous donner la phrase, vous me dites ce que vous en pensez. Je cite donc Chaque alliance politique, décision de combattre et choix de dialogue aura une influence sur le monde d'Assassin's Creed Valhalla. Alors, euh, ça, ça me fait penser euh, un petit peu à Odyssée en fait. Euh, déjà, j'ai vraiment l'impression, euh, vu le trailer, qu'on aura le retour des batailles à la Odyssée. Ça, c'est clair et net. Alors, c'était pas trop mal, mais sur la fin, t'en avais un peu marre et c'était un peu répétitif et surtout dans Odyssée il y avait vraiment ce côté qui euh, à mon sens c'était un peu c'est le côté que j'avais moins aimé qui était un peu brouillon mal exploité c'est que en fait euh, on pouvait s'allier avec une, une ou l'autre des factions il y a même certaines fois où pour prendre certaines forteresses on était obligé de la prendre et du coup ça nous faisait en fait il n'y avait pas vraiment de choix on était toujours obligé de, de switcher d'une faction à l'autre pour euh... après je pense que c'était dans un souci de cohérence historique peut-être etc et je pense que là ça va être pareil il y aura des endroits qui seront prises par parce que L'Angleterre, à ce moment-là, euh, d'un point de vue historique, est extrêmement morcelée. Donc il y aura peut-être différentes factions, peut-être même chez les Vikings et chez les Anglais. Franchement, là, le communiqué de presse, tu me dis que ça sort d'Odyssée. Je me dis, bon, ok, c'est le communiqué de presse. Et après, on a, ça s'est ça traduit en jeu par des, par des intentions qui ne sont, qui sont pas allées au bout. Et c'est un peu ce que je reproche souvent à Assassin's Creed. C'est souvent faire des, avoir des intentions, avoir des bonnes idées, pas les exploiter à fond. Les, et puis les laisser tomber. Et au final, tu te dis... Euh, Bon, ça sert à rien, c'est comme les, les milliards d'armes que tu récoltes dans, dans Assassin's Creed Odyssey, au final, à la fin, tu récoltes plus d'armes, tu, tu, tu vas augmenter la tienne, et ça revient en même, en fait, tu vois, que dès que t'as une arme un peu légendaire, tu l'augmentes, et donc... Euh... Ouais, alors, moi, perso, j'ai interprété autrement le message, euh, parce que je suis un des premiers à ne pas avoir aimé, en fait, le système de choix dans le scénario. Et là, je me dis que dans la phrase que je vous ai lue, on parle pas de scénario, hein. on parle du monde qui évolue. Donc j'ai espoir, j'ai espoir qu'on euh, n'aura pas de, de scénario en fait euh, à faire euh, et qu'en fait c'est juste des choix en fait, si tu veux qui vont custom ton monde. Mais voilà, et que le scénario vraiment il va se dérouler comme il devrait se dérouler quoi. C'est tout. Ils vont adapter je pense le système de RPG parce que c'est vrai que c'est un truc qui a divisé un peu dans le comment ça se fait qu'on n'avait pas la même fin. Euh quelle fin est vraiment canonique dans le lore de la franchise, on était un peu perdus par rapport à ça, donc je pense qu'effectivement, ils se sont rendus compte de ça. Ah bah ça, ça, faisait, ça faisait quand même plaisir de... Moi, moi franchement, euh, Alors évidemment, c'était tr très implémenté de façon très sommaire et rien à voir avec un Mass Effect ou un Detroit, pour reprendre des jeux à choix multiples qui font ça très bien, mais j'étais quand même content de, de, de me dire, tiens, euh, j'ai fait mes choix, en plus... Euh, a l'inverse de certains jeux où des fois tu fais des choix et tu te dis mais putain mais j'ai tout fait par exemple pour, euh, pour avoir cette issue et en fait ça, ça me fait tout l'inverse. Là j'ai trouvé dans Odyssey que les choix que tu faisais étaient cohérents, euh, enfin l'issue que tu avais était cohérente par rapport aux choix que tu faisais j'étais très content d'avoir euh, les personnes qui, avaient, qui étaient à ma table autour de moi parce que battu pendant tout le, je m'étais battu pendant tout le jeu pour, euh, pour avoir ça. Toutefois, des, euh, encore une fois, comme je l'ai dit, c'était très sommaire. Euh, et Après, c'est un peu un, un constat général sur Assassin's Creed, mais j'ai l'impression que c'est devenu une licence un peu fourre-tout, qui, euh, qui a clairement perdu son identité originelle. On est très loin de, du jeu euh, d'infiltration, un peu action, d'enquête, qui était au tout début. Et euh, maintenant, on est vraiment sur de l'action RPG, clairement. Après là je pense que pour le coup ça va être bien exploité, hein. c'est leur deuxième coup d'essai. Euh, Odyssée était, était un très bon euh, RPG, c'est vrai que les choix étaient souvent, enfin euh, en tout cas le, la finalité était faite en surface, mais euh, c'était cohérent. Euh, non, en... Odyssée c'est un excellent jeu, je comprends pas qu'il ouais, que, ouais, qu ouais. soit autant critiqué. En fait ce qui fait peur moi c'est la taille de la map, parce que pour moi Odyssée c'était déjà une map qui était extrêmement grande. C'est quelque chose que j'espère ne pas voir pour la prochaine génération, ça sert à rien de faire des maps de plus en plus grandes. Il n'y a pas vraiment d'intérêt. Moi, c'est vrai que j'ai pas besoin d'avoir des plus grandes maps. Euh, j'ai juste besoin, moi, qu'on qu marcelle moins, en fait, dans mon jeu. Euh, je trouve que dans Odyssey, il y avait trop de forts, il y avait trop de camps, qui avaient tous les mêmes objectifs. Et tous les 10 mètres, euh, vraiment, sans déconner, vous pouvez faire le test. Euh, vous lancez le jeu, vous vous promenez à cheval. Tous les allez, 100 mètres, t'as des sangliers qui t'attaquent, t'as des loups qui t'attaquent, t'as rebelote de 100 mètres plus loin, Les, des sanglés, les mercenaires et compagnie, là. Les mercenaires. En fait, le, le jeu était beaucoup trop agressif quand tu voulais explorer et prendre ton temps. Euh, moi, j'ai. En tout cas, pour l'instant, je ne sais pas vraiment si c'est la direction que prend le jeu, vu le trailer qui est très bon. Il y a toujours ce... Je pense que c'est pour donner un espèce de rythme au, au jeu. L'Angleterre est un pays qui est beaucoup plus plat. Vu comme ils mettent de l'importance euh, mmh. là-dessus, je pense qu'on aura beaucoup, beaucoup de rivières. À Après, Norvège, tu être Finlande, c'est quand même un peu plus montagneux, forestier... Euh... A priori, la Norvège, ça serait que le début du jeu et que la, le, vraiment le cœur sera en Angleterre. Moi, je serais quand même vachement dégoûté qu'on puisse pas vraiment euh, être beaucoup en Norvège, tu vois. Moi, enfin, pour l'instant, hein, de ce que j'ai compris, euh, de ce qui est sorti de... De, de mon ami, c'est euh, c'est ça, hein, c'est que le, la Norvège, c'est le début du jeu et qu'ensuite tu crées ton village en Angleterre et que tout se passe en Angleterre, les raids, tout ça. Ah oui, c'est okay. euh... encore un autre à voir. C'est encore un autre. D'ailleurs, du coup, cet épisode-là devrait, euh, je pense que c'est le dernier point qu'on va aborder, Il devrait clore euh, une trilogie mythologique. Euh, si trilogie mythologique y a, hein, ça tombe dans trois ans le prochain AC, c'est encore un autre truc euh, mythologique. Euh, Qu'est-ce que vous pensez de ça, de cette intégration de la mythologie qui est de plus en plus croissante depuis Origins euh, qui a atteint euh, quand même un, une bonne partie du jeu avec Odyssée. Dans le trailer, on a quand même genre 10 000 allusions à la seconde à la mythologie, présence d'Odin, des corbeaux, il euh, y a des, des, des espèces de figurines en capuche. C'est c'est ça avec le corbeau euh, qui fait référence euh, à Odin. Rien que la première partie du trailer, il y a quasiment, enfin c'est un rituel viking quoi, avec la, le, la main euh, ensanglantée sur. Euh, sur la tronche, la grande statuette euh, d'Odin. Euh, Qu'est-ce que vous pensez de ça, euh, de cette direction que, prend, que va prendre le prochain Assassin's Creed à inclure encore plus de mythologie qu'Odyssée Alors, en fait, en fait moi, j'ai trouvé que c'était plutôt bien foutu comment ils intégraient ça en, en mélangeant avec le... En fait, en, en justifiant l'existence le, de la mythologie par l'ancienne civilisation. J'ai trouvé que d'un point de vue scénaristique, c'était... C'était globalement bien foutu pour le Lord Assassin's Creed et ça trouve un, un climax génial avec l'exceptionnel le, DLC Atlantide. Je pense qu'on sera dans une continuité. J'espère que ça sera un peu mieux expliqué parce que c'est vrai que. Autant d'Origins que Odyssey. on n'a pas trop. Si on n'a pas de connaissances sur ces mythologies-là, euh, on peut être un petit peu perdu entre les trucs. Je pense évidemment que, que au même titre qu'Odyssée et qu'Origins, tout ce qui est mythologique sera justifié par l'ancienne civilisation. Il enfin, n'y aurait, enfin, aurait pas de raison de ne pas le faire. Donc, euh, donc pour moi, ouais, c'est plutôt malin ce qu'ils ont fait, et ça permet de. de pour moi de garder quand même un lien avec euh, le ce qu'on appelle la méta-histoire d'Assassin's Creed, et ce, bon, qui à mon sens euh, devient de plus en plus compliqué à suivre parce qu'il y a des morceaux qu'il faut regarder en lit, enfin, qu'il faut lire euh, euh, sur des bouquins ou dans des BD, donc c'est un, un peu dommage, ils avaient quelque chose de super bien à la base, donc si c'est pour garder un lien avec l'ancienne civilisation, avec tout le lore de fond, je suis pour. Euh, alors. Pour moi, je trouve, je pense que sincèrement que c'est, on s'arrêtera là dans la mythologie. Je pense que c'est le dernier épisode avec de la mythologie. Je, franchement, j'aurais aimé être surpris, euh, ne pas, qui est pas célique. J'aurais aimé euh, peut-être un peu plus d'audace. J'aurais aimé, euh, d'après les informations que j'ai, peut-être que la licence arrive à se renouveler un petit peu plus. Mais c'est pas sur un jeu cross-gène que tu fais ça, bien que Black Flag qui est qu un épisode que j'adore avait réussi à faire quelque chose de profondément différent de tout ce qui s'était fait avant, quitte à s'éloigner un petit peu de, de l'essence de, de la série. Euh, à voir, comme je suis très euh, puceau de l'univers viking, je connais pas vraiment le truc, donc je suis, euh, je, je, je, je suis curieux, mais quand même j'ai l'impression que le trailer donne le ton, on va avoir quelque chose de très orienté action, très bourrin. Et eh bien de mon côté, très sincèrement, je suis encore très mitigé, je suis dans au stade où je me dis « attendons de voir le gameplay ». Parce que c'est compliqué de, de juger à l'heure actuelle avec ce qu'on a. Avec ce qu'on a effectivement à l'heure actuelle ça fait pas très confrérie. Cependant je pense que vraiment Ubi nous aura écouté sur le principe qu'on veut, euh, on veut, on veut de la franchise quoi. Donc euh, voilà je pense qu'effectivement par contre il y a un gros enjeu pour eux à se dire il faut absolument mêler ce côté euh, assassin euh, à, à l'univers viking. Donc à voir comment ils vont, ils vont mêler tout ça. Euh, moi je suis quand même très hypé parce que c'est un univers euh, qui me plaît tout particulièrement. Et puis bah, en attendant, écoutez, euh, moi je vais foncer, terminer euh, les, la saison et demie de Viking qui me reste à terminer. Puis, euh, puis voilà, euh, j'attendrai le jeu impatiemment après. Mmh. Pour ma part, je suis très hypé. C'est vrai que moi, j'adore l'univers viking, j'adore euh, la mythologie, l'ambiance, les personnages historiques, l'histoire de cette période. Donc, euh, il me tarde, pareil, d'en savoir plus euh, du côté gameplay. Maintenant, c'est vrai que j'ai quelques petits doutes. Euh, effectivement, moi, je rejoins un peu Yannick sur le fait que... et toi, Auré, sur le fait que c'est... Euh... J'aimerais que ce soit un dénamin des épisodes vraiment orientés mythologie. D'ailleurs, Quid des pouvoirs, qu'on avait dans l'Odyssée avec la langue de Lunidas, je pense qu'ils seront plus d'actualité de... avec cet épisode-là. On verra bien. De toute façon, on en sort aura déjà plus. Euh, bah, je, je normalement, si mes informations sont bonnes, la semaine prochaine, il devrait y avoir. Bah, C'est ce qui est prévu, mais comme euh, comme le dit si bien Julien, les plans changent. Ok. Eh ben écoutez, je pense qu'on est bon pour euh, cette petite vidéo débriefing. J'espère qu'elle vous aura plu. Euh, ça nous a fait très plaisir de t'accueillir Yannick euh, parmi nous comme d'habitude. Euh, merci à vous pour l'invitation. C'est toujours un un, un moment super sympa. En plus, bon, bah, Valentin, nous, on est euh, amis dans la vraie vie, donc c'est toujours cool. Et Aurélien, bah, ça, euh, je ne le connais pas beaucoup, mais c'est toujours un vrai plaisir de, de discuter avec d'autres fans d'Assassin's Creed. Et euh, surtout, ce qui est bien avec votre, euh, votre chaîne, c'est que vous n'êtes pas des fans aveugles, vous ne défendez pas becs et ongles... Euh, euh, les jeux, vous avez tous des avis différents, et donc c'est vraiment un plaisir de débattre avec vous, et euh, euh, j'espère qu'il euh, bah, y aura certainement de, de futures collaborations entre vous et nous à l'avenir. Euh, voilà. Vous êtes toujours le bienvenu sur ma chaîne, euh, quand vous le voulez, vous le savez très bien, euh, la porte est toujours ouverte. Voilà. Merci à toi, euh, merci à mon petit Yannick. Eh bien écoutez, euh, si la vidéo vous a plu, les amis, on vous invite à vous abonner, à liker, à activer la cloche de notification, à nous suivre sur les réseaux sociaux, et puis du coup, bah on vous dit à la prochaine. C'était la CE et Yannick des en direct de la C-Experience. Prenez soin de vous. Et bye tout le monde. Salut, Salut. À tous.